« Vieillir comme le bon vin, petite mise en bouche euh, en filant la métaphore où chacun sera attentif au double sens des mots. Les vins en vieillissant, quel que soit leur conditionnement, en fût ou en bouteille, subissent de multiples transformations. » Ces changements varient selon les vins et les conditions de stockage. Si certains vins prennent beaucoup de valeur et gagnent en qualité en vieillissant, d'autres vins se dégradent avec le temps, se madérisent ou tournent en vinaigre. Les hommes sont comme les vins, dit Cicéron. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Se demande alors pourquoi certains vont s'épanouir et d'autres, au contraire, s'altérer au cours de leur existence. Pourquoi une vie est dite riche et une autre, terne et pauvre C'est dire que pour porter un tel jugement de valeur, il faut avoir quelques références ou critères bien solides. À quel aune va-t-on juger de la vie d'un être, d'un vin ou d'un homme Alors, la couleur du vin, bien sûr, ou sa robe, certes, l'habit ne fait pas le moine, mais on saura déjà distinguer Parmi les vins, parmi les hommes, le rouge, le blanc, le rosé. Et euh, vient le goût du vin, son bouquet, très fleuri. L'homme, lui aussi, a ses bouquets synonymes d'attitude. Il est jeune, âpre, rugueux, bourru. Âgé, l'homme peut être encore vert. Jeune, le vin l'est aussi. Vin et homme ont leurs qualités, l'un et l'autre ont du corps ou un corps charpenté, généreux, corsé, étoffé. Il arrive qu'un vin pleure sur les parois du verre, les larmes coulent le long des rides. Pour le premier, c'est une qualité, il a de la jambe. Pour le second, c'est l'effet d'une petite mort. Les pleurs du vin caressent avec douceur les parois du verre, empreints de sensualité et d'érotisme. Ils font voir un vin qui, de la jambe, remonte à la cuisse, un vin bien en chair et consistant qui porte les gourmets aller plus avant dans la connaissance de la terra incognita, qui porte de bien jolis blasons médaillés. La vie et son vieillissement commencent par le terrain où elle naît, son terroir. On naît quelque part, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on naît sur de l'argile, de la silice, du calcaire, de la roche, des sols durs parfois qui détermineront la suite, sans compter le climat parfois septentrional. Est-ce à dire que tout est joué d'avance N'a-t-on pas vu d'horribles piquettes du Sud devenir, grâce à des attentions œnologiques précieuses, de bons vins Et même donner des centenaires à ne plus savoir qu'en faire Il y a là comme une sorte d'éducation du vin. Tout n'est pas joué à trois ans. Et certes, une bonne exposition à la naissance sera déterminante, mais être déterminé n'empêche pas des orientations différentes de celles auxquelles on pourrait s'attendre, surprenantes parfois, à suivre.